Ok, bonjour Samira. Alors comme ça, tu veux faire de la bissara pour ta maman ouais, et ton papa. C'est vraiment mignon. Allez, cool. Bon. Bon, d'abord tu tapes la sachet de bissara, tu vois comme ça. Attends, je mets un peu de lumière. Hop. On va faire des petites vidéos d'une minute à chaque fois. Donc, donc, tu prends un paquet comme ça. Voilà, on l'a vidé déjà celui-là. Voilà, hein, comme ça. Tu mets dans de l'eau froide. Tu laves. Tu laves. Rinces. Tu rinces, c'est-à-dire tu voilà, tu vois, hop, tu rinces, hop, voilà. tu relaves. Combien de fois en Trois fois. Trois fois. Donc tu fais ça trois fois. Il y a deux hop. Tu Profiter que l'écume monte pour s'en débarrasser. débarrasser. Voilà, voilà, et tu fais cette opération trois fois. Ouais. Ok. Ouais. Et tu Puis tu remplis l'eau. Donc pour un sachet comme ça, il faudrait. Euh, 3 litres d'eau pour 1 kg pour pour de, de baissage, voilà, Parce hop, de toute façon tu vas en rajouter pendant la cuisson, de toute façon tu vas en rajouter pendant la cuisson, voilà. donc hop, tu mets un feu, mets un feu. voilà, et, Après, tu un. et tu laisses, et Juste pendant ce temps, là, tu coupes, tu coupes combien d'oignons en Combien d'oignons Deux oignons en quatre. Deux oignons en quatre. Et alors deux gousses d'ail. Et deux, gousses deux oignons en quatre. Donc tu les coupes comme ça. Tu fais pas des... pas d'en faire des... des petits cubes. Hein. Tu les coupes en deux. Hop. Oui, comme ça, hein. tu la vrai. jettes. Hein. Passé une recette vidéo. Donc, ouais. lui, je vais ça, Et puis tu jettes. Ouais, pas maintenant. Non, pas maintenant. Hein. Tu jettes pas maintenant. Après. Quand t'as enlevé les cubes. Quand T'inquiète, ça va aller. Ok. okay. Toi aussi tu veux. C'est vous et vous aussi la recette. <rire> plus, ça va okay. Okay. Okay. ok. Voilà, ça fait deux minutes. Bon, il reste un peu pour que tu joues un c'est quoi. Faut enlever. Faut voilà. enlever. Attends, je fous. Ah, enlever. T'avais déjà enlevé un rond Non, non, non j'avais rien enlevé. parce qu'il a vite... Ça a vite descendre quoi. Voilà, puis tu remues, hein. Tu remues, tu remues, tu remues. Et tu laisses encore cuire. Peut-être qu'il va encore faire une fois de l'écu, mais c'est pas super. On l'a bien lavé au début. Ça nous fait moins de travail après. Mais bon, il y a quand même du, du travail à faire. Pour hein. rester là, garder une casserole d'eau chaude à côté. Tu vois, pour remettre juste avant ah, ouais. c est, c est, c est la balance. Euh, C'est la meuf. Je sais. <rire> Tiens, tu tu euh... fais des blagues. <rire> Non, c est, c est des, quand quand l'eau elle diminue tu vois et que tu vois tu commences à voir les petits pois, il faut que tu rajoutes de l'eau, de l'eau chaude de préférence, parce que sinon ça refroidit le bazar, mmh. c'est reparti encore Donc quand tu vois euh, le petit truc qui apparaît c'est qu'il n'y a plus assez d'eau, donc tu re-remplis de l'eau, ouais, mais alors, de l'eau chaude, pas de l'eau froide, parce que sinon tu dans la merde. Tu vois, tu vois, peut la mettre à partir de la partie électrique. On chauffe de l'eau dans la cafetière électrique, hein. Bon, ça tu connais, ça on ne doit pas te dire. Hein. Tu maîtrises Samira, on sait que tu maîtrises la cuisine, hein, tu vois. Nous si on peut te donner des petits conseils comme ça, vite fait, tu vois, en toute, euh, toute humilité bien sûr. Franchement, c'est avec plaisir. Donc, on, a, on, a, on, a, on a on a coupé les oignons hein, en 4, en 2 puis en 2, ça fait 4. Et tout moi, bon, tout bon aussi. Important tout moi. Bon. A tout à l'heure. Euh, ouais, donc ok. Bon après, je crois que ça va 30 minutes, euh, non, 20 minutes. Tu rajoutes du sel, beaucoup de sel. Parce que c'est quand même... Euh, voilà. de l'huile d'olive, tu as marre. Pas hésiter, pas. C'est quoi le Camerouna Et tu, tu mélanges Tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges Je pas encore ajouté d'eau euh, parce que je te dis que ça va diminuer mais c'est pas encore euh, il n'a pas encore assez absorbé à ce moment-là les oignons, l'ail hop, hop hop tout dedans Tu remélanges alors moi j'ajoute du thym. J'ajoute du thym parce que des fois là tu vois si tu as mal ta cuisine, le thym c'est ton ami. Le thym c'est un antiseptique, c'est un anti-inflammatoire, euh, c'est un anti beaucoup de choses. Donc tu, tu mets le remède avec le poison et es tranquille. T'es sûr de ne pas attraper la chiasse dans le Pas besoin de caler de vaccin comme dirait Khalid. Ah, C'est pour toi Khalid. Ok, pas de vaccin. Il n'est pas le secret sur Facebook, Voilà. Donc 20 minutes, 30 minutes après, ça fond tout seul. Tournez, touillez, parce qu'au fond, ça attache très vite. Très très vite. Préparez votre mixeur déjà. On rajoute de l'eau directement à l'eau. S'il manque de l'eau, on rajoutera de l'eau chaude. voilà tout à l'heure Comme ça Mais... on l'a enlevé du feu bon c'est je parle à ma baissar ça, ça c'est pour servira un spécial touch je t'avais dit que j'allais mettre de la mascara Faut jamais dire à tes invités que t'as mis de la mascarpone avant qu'ils aient goûté. Sinon ils vont jamais goûter. On verra un peu la réaction des autres gens. Pas Bon, mascarpone. Faut pas tout mettre. Hein. Juste une petit peu. Deux cuillères à soupe. Une bonne cuillère à soupe. Une deuxième bonne cuillère à soupe. Tu remixes. Tu remixes. La basket-com remixe. Ça va remixer la basket